Je m'appelle Nadia Albuquerri, je suis chef de projet à la Mairie de Rancy et je travaille notamment sur le programme Une grande école, pourquoi pas moi, de l'ESSEC, qui est un programme d'égalité des chances. Euh, Aujourd'hui, nous avons atelier théâtre avec les lycéens qui sont juste derrière moi et qui font justement les répétitions avant la représentation finale. Euh, C'est un atelier qui vise à développer certaines compétences qui leur seront utiles tout au long de leur vie, euh, aussi bien dans un cadre scolaire que extrascolaire, que sont euh, bah, les ansorales, le dépassement de soi, euh, le goût de l'effort de compétences qu'ils pourront réutiliser tout le temps. Bonjour, je suis Anastasia. je suis actuellement en Terminale ES et je fais partie du programme PQPM de l'ESEC. Aujourd'hui, et les deux jours d'avant, nous avons eu un atelier théâtre qui nous a tous beaucoup apporté. Personnellement, ça m'a apporté de l'assurance. J'étais très timide et un atelier très sympathique et je le reprends et beaucoup d'entre nous le repris avec grand plaisir. Le projet effectivement de cet atelier c'est effectivement de mettre les élèves en situation de représentation et euh, donc de les forcer à prendre la parole devant un public à s'exprimer, à utiliser un langage qui n'est pas celui qu'ils peuvent utiliser quotidiennement, à se forcer à aller un peu au-delà, à se forcer à dépasser leur timidité. C'est quand même de partir de leur imaginaire qu'ils arrivent à s'approprier une histoire. Là, on est parti de Don Quichotte, donc quelque chose d'assez classique. Et sur ce format-là, ils ont revisité Don Quichotte avec quelques consignes, qui étaient notamment d'utiliser un langage qu'ils n'utilisent pas forcément d'habitude. Et là, effectivement, on a eu l'occasion de présenter tout ça devant leurs parents, donc c'est important parce que ça quelque chose de concret devant un vrai public et puis euh Sur une vraie scène de théâtre aussi puis, Voilà, un sur une vrai vraie scène de théâtre, dans un vrai, un vrai contexte et euh, ouais ça leur permet de se mettre en danger et ce que je leur dis pour moi c'est une étape qu'ils ont passée et la prochaine fois ils pourront peut-être aller plus haut quoi, et, bon.